Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Et je vais parler de ce monsieur, du nom de Kabine Kumara. Incroyable, incroyable, incroyable. Un j'ai peur de l'être humain maintenant. Un Kumara. Kabine Kumara, tu étais dans la famille du président Fakonde. Pourquoi tu es allé hier dans la famille du président Fakonde Si le président Fakonde n'était pas le mari de Djenekaba, pourquoi tu allais te flanquer là-bas hier, Kabine Koumara Pourquoi tu t'es déplacé hier pour aller dans la famille qui déplacé pour aller dans la famille du président Alpha Condé hier. Parce que tu sais que c'est le président Alpha Kondé, le mari de Djenekaba. Kabine Koumara. il était cela à la où la dame est aujourd'hui, Adalbert Danka Alou Balilou, Kabina Kumara. Altemaloyala, Kabina Kumara, Altemaloyala, Kabina Kumara. Al Temaloyala. Fefe. Al Temaloyala Kabinet. Kabine. Regarde dans Média Guinée ce qu'il écrit. Les Média Guinée, ils viennent de poster, ça ne fait même pas un instant. que les grandes révélations de l'ex premier ministre, Kabina Kumara. Que c'est grave, ces ré, révélations personnelles, que c'est grâce à Jenna Kaba que la Turquie s'est intéressée à la République de Guinée. Mais c'était elle la première dame. C'est au temps du président Fakonde. Si tel même est le cas, Kabina Kumara, si tel est le cas, si la première dame de Turquie connaissait Adja paix à son âme. Mais c'est au temps du président Alpha Condé qu que Al-Barak est venu. C'est au temps du président Alpha Condé qu que ces relations-là ont apporté quelque chose. Ce n'est pas avant. Tu étais premier ministre ici. Pourquoi Ada perd son âme Le cabinet était, était, était à tôt, Et il va se flanquer là-bas. Parler de l'intimité de la vie privée du président Alpha Condé. Pourquoi Alma ok Pourquoi vous n'avez pas parlé aux vivants de Adja Géné Alou filou. Alou Sulong balilou. la mort de Adja Géné Al Di eh non, mankaya bara souyae. souya eh, ité na fla elle a eh, sans loi est décédée, ité na fla luiela, au dénigré la, Alou man mankasa Il y a eu le pouvoir de là sans ici, sans dire moi il m'a sosoie, kadja tu il m'a fla luié bola, kakuma luma, il m'a moisié bola, kakuma en Riet compte kokaya Alou s'oublon baloulu. Eh non Albert kayak boya. Dansana Komara Albert kayak boya. Dansana compte avec plusieurs femmes. Aucune de ces femmes des parents de Dansana compte. Depuis n'y a Eh alou manka soudjoulu. Alou manka yoro lombalu. Dansana Komara. Al Sila Bile. Kou kou -ma -al man -ka, -ka, -ka, al a Kuma Quoi Fakonema. Manka Doluka. Konde est Doluka? Al faria? Le camarade de l'Olcal, faria, qu'on a crié. Moufatara fora Mais leader Krempe mi ka tête. Voyez président Fakonde, le. Alou sou Alda fokale, Quand vous allez faire du mal au président Fakonde. Non, mais Alte a yala feu. Et pourtant, le gars, il allait se flanquer là-bas. à mafanko hier. Komara. Lui-même, il était là-bas. Moi aussi, ma mafere. Maintenant, c'est sa haine. C'est sorti aujourd'hui. Parce que tu étais dans la famille hier. Personne n'est à considérer, komara. Ici, ni trahi. Parce que, moi bras, t'es aïro. T'es sur Aujourd'hui, tu vas sortir. Que toi, tu vas parler de l'intimité de Adia Gené et du Président Fakonde. et non, sur le balilaldi. Al-Temalouyala. Nal Sen, t'es là, tere là, t'es là. Adia à son âme. A Nienema. Nal Sen, t'es est rentrée à Conakry. Elle a demandé son ONG. Sa fondation n'a rien à voir avec le pouvoir. Elle est intellectuelle. Elle a eu. Beaucoup de dons. Mais les bandits ont tout pris. Si vous savez ouvrir vos gueules, Comara, allez la Fils Est-ce que c'est est le président Fakone qui l'a mis sur la liste aujourd'hui J'ai montré la liste, ça est sur la page. Les 188 personnes que Charles Ouret a gelé les comptes. Il y a le compte de Agadienne là-dessus. Pourquoi il me dit la calle Pourquoi tu n'as pas ouvert ta gueule pourquoi tu n'as pas dit de dégeler les comptes de Adagéné? Nassani a souci les bourreaux. A la coup d'état. A c'est-à-dire cadre malhonnête. Nassani a la coup d'état. A travers la fondation Nicolas. L'on crée à ma bocca Kouma Parce que nous sommes Mousso Nous sommes Sabarin A sabarinés. Mais on le fera. là, nous soulons balilou. Adagéné m'a Au de Là, Komara, sous l'homme bali Toi tu vas venir parler de la relation entre eh, le Président et Adja il est sous l'homme là, Komara, il dit ta faute. nous cambré, balou Des pervers comme vous A du comment Tiens à mousse au tiens. Non mais le vieux là, il n'a même pas honte Ce vieux Komara n'a même pas honte Il n'a pas digéré hier yeah. La honte qu'on lui a infligée hier. à Mafanko. Personne ne s'est intéressé à lui. Il sort quand tu vas parler. Adja Dagenay, il a dit Parce que Mousso Slamayaka m'a à fort. A Sabarini, il a dit que mais il a dit que Parce que ama il Sara dit nafiake al la porte Il il est Komara. Tu n'es qu'un menteur. Il t'aime le Yala. Tu vas te flanquer dans les médias. Quand tu vas dénigrer le président Fakonde. Simple, enterrement. Il n'y aucun politique. Quand il est président Fakonde, il n'y a pas de Yala. A nous, il n'y Parce qu'Allah na fiya souyami. qui a été fait. A nous, il tes présents Fakonde. Là, ça n'a compté avec plusieurs femmes ici. Flama bo, Flamme bo, kakuma. So bo kakuma. Là, ça a pas de bonnes femmes. Il n'y mort. Dignement. Mais allons sous l'ombalilou, al Quand vous allez parler de l'intimité du président, c'est ça votre trophée de guerre. Des ingrats réunis seulement. Sous l'ombalilou. C'est eux qui sont en train d'induire le narco on dit en erreur. Écartez les autres. Ils n'ont même pas honte. Vous allez venir un décès. Vous allez parler, venir rentrer dans l'intimité des gens. mami fo because Akalon, al aislana elle est intellectuelle à très Paris, à travers à Befola. Malou, n'a filou, n'a ici. On parle d'un enterrement. Al-Nisi, n'a fiala, n'a politisé. Non, franchement, c'est pourquoi je vais faire un poste tout de suite. J'ai dit, si c'est ce qui doit satisfaire ces gens, donnez-les le corps, ils vont enterrer. Si c'est ça leur trophée de guerre, donnez le, le corps maintenant. On est fatigué. Slamaya Kamufo, des animistes, des païens. Maintenant, vous êtes en train de montrer vos visages au Guinéens. Pourquoi vous ne parlez pas? La liste, le nom de Adja Guéné sur la liste de Charles Wright. À la KRIEF. C'est nous, nous qui avons fait cette liste. Nyangbo Balilou. Pourtant, vous êtes soutien. Hein? Ma soeur Adja Guéné, Voici la liste ici. Voici le nom ici. J'ai publié sur ma page. Où, où j'ai marqué en bleu le nom de Agagene, sa fondation. Elle ne prenait pas de l'argent dans le caisse de l'État. Elle est intellectuelle. Elle cherchait des partenaires pour sa fondation. Mais vous les malhonnêtes, vous avez gelé tout ça. Pourtant, c'était humanitaire. Mais vous avez gelé. Almaldala kakakuma oro. Frustration. la masaya Kakobeke alufisiru n'ompa lulo. Quand vous, vous allez prendre ça comme arme de guerre que vous allez combattre le président Fakonde. Allez à Kala lui là. Parce que sous Soutala. Ce soluyao. Lance raconter. 26 ans. Mouama Doya. Ah ça là. Vous étiez tous là. Aldo malko la, -la boka Kuma. Qui était l'Aldoye? Mouami Koumala. Qui a osé. C'était le président Fakonde. Kakasokeya. Alou soulombalilou. Doye sièke. Ha alaïna e masaya dama. Sous l'ombalilou. <truly> Allez au Masayarotien. Et vous continuez encore. Allez au Timakou. D'Oyafana. Alté Maloya. Il était le premier ministre du gouvernement. Il n'y a pas de cancaniers. Allez soulombalilou. Président Fakonde l'accord. C'est un cadre malinqué. Il était des, de des malhonnêtes. Regardez ce qu'il va écrire dans Média Guinée. Ce malhonnête de cabinet Comara. Comment on t'avait épargné jusque maintenant. En dessous, il est là il est non on t'avait épargné. Et Simple funéraille! Ah, déjà, on comprend maintenant pourquoi vous demandez le corps. Vous pensez que vous allez faire du mal encore au président Fakonde? Alte fausse que la présidente Alpha A là encore. Eh, à la mort, le président Fakonde. Ça, le président Fakonde Barra Saboutou. À, à la foutaise. Le nom de sa grande sœur qui est décédée depuis 2015-2016. Vous avez mis le nom de la grande sœur du président Faconde les 188 personnes 172 e c'est son nom qui figure là-bas Alka la grande soeur du président Fakonde elle n'a jamais été membre du gouvernement mais au père pour frustrer le président Fakonde c'est-à-dire monnaie à tout ça c'est fait par exprès pour qu'il meure comme Dolta supporté là mais Wallah le président Fakonde était dans la salle, il y a Ha non, cabinet Komara. Nomura l'homme ou deni l'idi. Iberima, ça dit à ton âge. Tu vas venir te flanquer. que Toi, tu vas parler de l'intimité. Du présent, c'est qu'on dit. Adja Adja Djene. Adja Djene. Mais elle a dit, Bessara Dalma. Mais Adja géné Comme à m'a beau daro? Elle m'a beau d'arro. Elle nous t'en a dit là. dit, Parce qu'à fond, elle est comme ça. Elle est comme ça. à est comme Patébola attaque à Koumadila. Loncré a djagéné mabò, ka présal fakonde doya. A nous le fils de l'ombali. Quand vous vous allez parler à la place de Agagénen. Non, sous l'ombali il a dit Komara. Altémaro yala feu. A Kala Moussouya féw. Aka A ko horonaye Agagénen. Parce qu'à ma présal fakonde la mal l'onkere. Loncré. nala na la nafia be. Loncré a à ma présal fakonde la mal. Elle n'a jamais humilié le présal fakonde. malgré Allah nafia ne Komaloubé. L'on ne est jamais plus grand. à ma Quand vous allez venir vous flanquer. Quand vous allez rabaisser le président Fakonde. Ah Altera, c'est l'aller. Altera, c'est depuis Adam Hein Non, soutenez-moi, quoi. Non, ils n'ont pas à ces gens-là. C'est ça votre, votre arme de guerre. Venez vous flanquer, parler de l'intimité du président Fakonde et Adagene. Maintenant, là. 11 ans, la dame est la première dame. C'est bête à très français. À ma A nous les cotales franquées là-bas. Quand vous allez parler, Ayo feu. Parce que nous l'ani la les gens qui ont comme elle a respecté son mari. Malgré vous, les n'yango. À nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, à ma nous, nous, nous, nous, nous, ma et si elle était vivante, à la nafiami à Tredala Al Daro. Kumara, Altémalo Yalafeo. Wallah, vous n'avez pas peur de Dieu. Mais son elle a dit Bessara Dama. Elle a dit Bessara Dalma. antewama Non. Et regardez, mon grand Daouda. Ça y est sur Média Guinée. Le faux type vient juste de publier. Il vient juste de publier. Regardez, Komara, il vient juste de publier ça sur Média Guinée. Il vient juste de publier ça sur Média Guinée. Regardez, il n'a même pas honte. Euh, Allah. Et Altemusoto et Boutou Altal Sabari La dame va se reposer. Vous prenez ça comme un euh, trophée encore contre son mari. Altal Sabari. Altal Sabari. Altal Sabari Boutou. Vous allez laisser la dame tranquille. Non mais c'est méchant. C'est méchant de votre part. C'est vraiment méchant de votre part. Vous avez vu le manque de respect de ces gens envers le président Fakonde. Les médias, tout le monde a, a, a critiqué cela. Vous sortez encore aujourd'hui pour venir raconter des salades. Eh, as sabariba Adia ici, elle a été Première dans 11 ans. Longue personne ne l'a vu dans les mamayas. Tout ce qu'elle faisait, c'était humain. Il y a des gens qui ont menti sur elle ici. Elle n'a jamais répondu à quelqu'un. C'est maintenant là vous allez que vous allez prendre le corps, là. parce que, que vous Fanka y a le bureau. Wallah, si c'est moi, je veux qu'on vous donne. Don le dit mikela soula buto Je l'ai dit. Là ça raconte à Katirekean. Il y a eu troisième mandat, le quatrième mandat, Al malko pas tout est, Foi tout Courant tout est quand central. Quand ka Baraji fait, elle a fait, elle a fait, a a fait, a elle a fait, a elle a fait, a fait, elle a fait, a fait, a a Allez Al-Kakoko Mamadi Mamadi. Mamadi, là, ça va vous bonimine. L'Asana compte soit si fali l'outreya. Ils n'ont jamais fait de coup d'état. Allez, la compte al à Malouya. Président le Fakonde. Mamadi, ma foi que président Fakonde. A massacre. A mal à pouvoir. Il ne s'est pas battu pour donner le pouvoir au président Fakonde pour dire, voilà, il m'a trahi, je retire. Non. Mamadi n'est qu'un trait. Fisil bali les mamadie. Ko le tefolaniane. Fisili l'ombali. Où les mamadie? Allez, masekede. Alou Kumara maseke. Mandeca, nous votez le président Fakonde. Il nous voter la Nous sommes là. Nous sommes là. la sommes là. Nous sommes là. Nous et là. Nous sommes Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous Le Le a Allez, vous tout les gens qui ont été Premier Dame la CNRB. partenariat entre les gens qui ont été confrontés à CNRB. Nous les gens qui ont été confrontés les vous les ingrats, parce que c'est ça le CNRD. Ni Nous fa tous les gens qui à l'âme de comme vous, vous oubliez toujours, hier, Al Voilà, Soutalla. C'est vous qui êtes en train mama Mamadi en erreur aujourd'hui. Et là, il faut faire des poursuites comme elle Vous avez été tous Premier ministre ici. Vous devez rendre tous des comptes. Mais parce que vous, vous êtes avec lui. Parce que oui, vous l'applaudissez. C'est pourquoi vous êtes contre docteur Kassouri. Docteur Djani Damaro, M. Oye Gilavogi, les Ibrahim Kourouma. Les seuls, Sidi Touré, Allemand Fissalouye, vous ne les dépassez sur aucun plan. Mais il faut pousser les bandico au et Maman Mamadila C'est grâce au Président Fakonde, Fanka a bruté Les forces spéciales n'existaient pas, c'est grâce au Président Fakonde. Mamadi n'était pas connu, c'est grâce au président Fakonde, Alou Balilo. On va vous rappeler cela. Il faut y lui a la feu. Mais à l'Iwama tout, Adam Nanambourotia, Anywama. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment décevant. Simple enterrement. Vous prenez ça comme des trophées, des attaques, bidons. Nous sommes les ma nous sommes ma matins, A Comme nous sommes les matins, nous sommes les matins, nous Comme nous sommes les matins, nous sommes les matins, nous sommes les matins, nous vous n'êtes pas les porte-parole. Al-Kanakem, on lui est. Koumakouroufo Adjadenema. Alou, Koumararou. Na Politique. Que vous allez combattre le président Fakonde. Si nous, on n'était pas réfléchis. Allah nafia fia andiboka Andi boka, Koumakouroufo Adjadenema. Mais. Alou, Hankiri, Nanuta, a te soukre. Soulombalitanoule. En Cambodia, l'eau. Antenana Adjadené. Quelle est la fée? Alou kosso. Alou, nafilu filou kosso. Koumararou. Allah, ingratitude kosso. Que vous allez rabaisser le président Fakonde. Si vous êtes flanqué aujourd'hui, vous avez le courant qu'à l'État, c'est le président Fakonde. Si vous vous flanquez dans le palais Mohamed Saint, c'est grâce au président Fakonde. Tu as été premier ministre ici, il y a un grand lou. malo yala. Koko moba lubuya moba ya. Te al